Balance et ascendant Balance, dans votre horoscope de ce mois de novembre, eh bien c'est le Scorpion qui a la main hein, sur le zodiaque. il y a le Soleil et il y a Mercure aussi, on va en parler. Donc qu'est-ce que le Scorpion pour la Balance? Et eh bien c'est votre deuxième secteur, celui qui gère à la fois votre argent, vos acquisitions, vos économies, euh, mais aussi les plaisirs de la vie, le confort, le bien-être, enfin vous voyez, tout ce que le matériel peut vous apporter. Pas forcément l'affectif, hein? Bon, alors que vous êtes de grands affectifs, on le sait, mais euh, bon là c'est plutôt le côté matériel à mon avis qui va, qui va dominer. Euh, et euh, bon, euh, le Scorpion, euh, Ma foi, vous le savez, c'est un signe avec des hauts et des bas, hein? il y a des, comment dire, des extrêmes. Alors certains peuvent très bien gagner leur vie ce mois-ci, ou, ou recevoir euh, un remboursement, un dédommagement même dans certains cas, hein? Euh, alors que d'autres vont avoir des dépenses à faire et euh, ce sera un moment euh, un peu pénible parce qu'ils n'auront pas envie de dépenser et que euh, ce sera quelque chose d'obligatoire, comme peut-être une grosse facture à payer, je ne sais pas. Maintenant bon les impôts, on les paye plus euh, comme avant, donc euh, on les voit moins passer, mais euh, il peut y avoir une histoire de taxes, euh, taxes foncières, taxes locatives, vous voyez? des choses comme ça que vous êtes obligé de payer, vous ne pouvez pas les zapper, euh, bon. Mais il y a un autre côté aussi chez le Scorpion qui peut être intéressant chez vous, c'est vous rendre utile. Hein? C'est un signe qui vous pousse à vous rendre plus utile et à donner la main à quelqu'un, à, à prêter votre épaule aussi à quelqu'un qui, qui n'est pas bien, euh, il y a, c'est pas le côté soin, hein, c'est vraiment le côté euh, être là pour être euh, solide euh, à côté de quelqu'un que vous aimez, euh, d'un ami, d'une amie, euh, et de vous rendre utile pour qu'il ou elle, euh, elle aille mieux, soit réconforté, rassuré. C'est des choses que vous savez très bien faire, hein, euh, parce que vraiment la Balance et l'autre, c'est euh, la grande aventure de, de votre vie, hein, et, et vous pouvez être d'une aide considérable, euh, parfois parce que vous êtes aussi très psychologue avec cette proximité du, du Scorpion, euh, peut-être que vous avez Mercure ou Vénus en Scorpion, et que donc euh, vous avez ce sens de la psychologie euh, très typique du Scorpion. On passe à Mercure hein, qui gère votre quotidien et tous les petits aléas euh, du quotidien. Et là, bah, Mercure elle est aussi en Scorpion hein, euh, et euh, elle est rétrograde en plus, hein, jusqu'au 20. Donc euh, ces petits aléas euh, du quotidien, ils seront de nature euh, matérielle aussi. Mais alors peut-être qu'il ne s'agira pas d'argent, hein, quoique c'est possible qu'il soit question d'argent, de transactions qui ne se font pas au bon moment, de paiements qu'on ne vous donne pas à l'heure, euh, enfin vous voyez ce genre de choses, parce que euh, mercure rétrograde forcément euh, je veux dire, les, la communication marche moins bien, la communication, les échanges euh, de courrier, les échanges euh, de financiers, enfin vous voyez quand on vire de l'argent, enfin euh, tout ça fonctionne moins bien euh, avec mercure rétrograde et euh, bon, euh, c'est dans votre secteur euh, forcément de l'argent. Mais vous pouvez aussi hésiter pendant des heures euh, sur un achat ou sur des achats, euh, ça n'est pas du tout euh, impossible, hein, étant donné que euh, votre nature c'est euh, justement euh, d'être hésitant, à moins que vous soyez double balance. Hein, parfois euh, double balance, ça peut vous donner un côté bélier, mais bon... Euh, D'une manière générale, vous êtes quand même euh, plutôt euh, dans l'incertitude, dans le doute et mais ce sera fini hein, quand enfin ce sera atténué euh, dès que Mercure va reprendre euh, sa voie, euh, sa marche directe, c'est-à-dire à partir du 20. Alors là vous n'aurez vous pas besoin du tout de, de, de pousser hein, les choses, de, de, de faire d'être de, un petit peu euh, pushy, vous voyez euh, euh, simplement euh, les choses se feront, euh, vous toucherez l'argent que vous attendiez, ou vous payerez ce que vous aviez à payer, ou alors vous aiderez même peut-être financièrement quelqu'un autour de vous, si vous en avez les moyens, pour pas non plus vous dépouiller pour, pour les autres. Hein. Je veux dire, vous êtes un signe d'équilibre, donc il est nécessaire que qu'il y ait de l'équilibre partout dans votre vie. Vénus! Alors Vénus, elle va être en Sagittaire, un signe ami, un signe de feu euh, qui euh, en général euh, fait que votre cœur bat la chamade, il bat plus vite, vous êtes plus amoureux que d'habitude, vous avez une complicité accrue avec votre partenaire, ou alors vous rencontrez vous tombez sur des personnes avec qui vous flirtez agréablement, vous retrouvez un petit peu l'ambiance de votre adolescence et ça vous plaît, quel que soit votre âge, hein, je veux dire... Euh, si, comme, comment vous expliquer ce que j'ai dans ma pensée? Euh, quel que soit euh, l'âge qu'on a, le cœur il a toujours euh, 20 ans, Hein? quand on tombe amoureux, qu'on est 20, 30, 50, 60, euh, bon ça nous fait régresser hein, obligatoirement. Donc là, bon, vous allez essayer d'être... Euh, Essayez de vous amuser, pas prendre les choses trop au sérieux comme vous le faites souvent. Euh, Allez-y, euh, dans le, dans le léger, le superficiel, euh, ça ne peut pas vous faire de mal. Hein. Le superficiel, on en a besoin. Tout est trop lourd hein, dans, dans la vie à l'heure actuelle pour, pour tout le monde. Donc euh, un petit peu de superficiel de temps en temps, c'est une, une respiration, hein. donc euh, foncez là-dedans, Bon, vous n'allez pas être tout le mois hein, comme ça, euh, étant donné que Vénus, euh, elle est rapide! Donc c'est quoi? 2 jours, 3 hein, tout, tout au plus! Et puis il va y avoir un super aspect hein, de Vénus, elle rencontre Jupiter euh, et ça se fait une fois tous les 12 ans hein, en Sagittaire. Donc quand même, c'est remarquable! Hein. Alors une bonne nouvelle pour vous, ou alors vous allez vous découvrir des sentiments pour euh, quelqu'un que vous connaissez déjà, hein? euh, ou alors un flirt peut évoluer vers quelque chose de plus sérieux aussi, quoique vous ne serez pas pas sûr que vous serez très sérieux. Euh, euh, vous, je pense pas que c'est la, la période de l'année où il faut être sérieux. Vous allez suffisamment l'être quand euh, les planètes seront en Capricorne. On termine avec euh, votre forme euh, et avec euh, Mars, euh, qui gère aussi vos activités, euh, votre énergie hein, d'une manière générale. Donc Mars est dans votre signe, hein, euh, mais bon elle est euh, quasiment dans le troisième e décan en début de mois, donc elle va changer de, de signe hein, euh, euh, dans le courant, enfin le 19 d'ailleurs, hein, elle va changer de signe, euh, mais donc là elle euh, euh, disons qu'il se peut que vous vous trouviez, pour certains, face à des, des situations un petit peu compliquées hein, euh, à gérer. Vous allez euh, avec votre sens pratique euh, Scorpion, hein, puisque c'est lui qui domine euh, ce mois-ci, euh, Scorpion vous donne un bon sens pratique, donc euh, vous allez vous en servir pour euh, comment dire... Euh, pour essayer de contourner hein, les obstacles. Enfin, c'est pas les obstacles, il y a un obstacle à, à franchir pour certains du troisième e décan. Donc euh, soyez malins, il vous, vous, y, y a vraiment, euh, vous avez les ressources nécessaires pour euh, contourner cet obstacle. Hein. Euh, pour ce qui est des autres euh, balances, il euh, n'y a pas de problème, hein. Mars est passé, euh, Bon, en revanche, quand elle va rentrer en scorpion, eh ben, euh, elle va s'opposer à Uranus, et là il va falloir que vous soyez euh, beaucoup plus énergique, euh, euh, surtout pour réclamer euh, ce qu'on vous doit, ou pour euh, augmenter vos, vos revenus, euh, ou pour euh, bon, payer ce que vous avez à payer, il ne faudra pas attendre. Euh, il est possible qu'il y ait une notion d'urgence quand vous réclame une somme euh, et que vous deviez la payer euh, séance tenante. Hein. Alors ça, ça va vous contrarier, c'est évident, hein, parce que vous n'aimez pas, euh, personne n'aime, hein, qu'on lui, lui pousse euh, euh, dans le dos euh, pour euh, faire un chèque, ou, vous voyez, c'est toujours un petit peu désagréable, hein, mais là je pense qu'il faudra y aller, hein, vous ne pourrez pas faire autrement.